Salut tout le monde, c'est Mero, de vous retrouve une nouvelle vidéo sur, euh, bah, bah, sur euh, bah, le boxing bah, de ma Xbox One S, euh, le skin vertex, hop comme vous voyez bah c'est le vrai, il est sorti le 7 juin 2019 et je l'ai acheté euh, bah, le 7 juin. Comme vous voyez, cette vidéo est tournée. Donc, n'oubliez pas le like, de vous abonner, de partager. Alors, pour m'ajouter un pseudo Fortnite Epic Game c'est Mayrod M-E-W-R-O-D M-E-W-R-O-D. Donc, j'espère que voilà. Donc, alors, je reprends tout de suite. Donc, voilà, je l'ai enlevé de cette petite boîte. Donc, bah, vous voyez, alors là, maintenant c'est bah, le nouveau coffret. J'ai de plus en plus hâte. Euh, je suis trop content, j'ai bientôt plus de plus en plus hâte. Donc, euh, regardez, on va l'ouvrir. Ouvrir, ouvrir. c'est galère. Voilà, on va ouvrir déjà ça. Ouais, non, on va peut-être pas l'ouvrir. Hein. Voilà, Fortnite Viskin Vertex. C'est déjà pas mal, donc voilà. Et après, nous avons bah, le Game Pass. Avec le Gold. Euh, J'espère que vous le verrez pas. Hop. Et nous avons la petite notice Xbox. Alors, après, donc vous voyez ici, là il y a l'ensemble. Le on va essayer de prendre. Le... Voilà, donc. Hop, on ouvre. donc là, on... Ok, déjà c'est le petit chargeur. Ouais, ça se présente comme ceci. Euh, bon, pas mal. Donc, attendez, on juste. Donc, bah ça se présente comme ceci. Je suis un petit câble avec un câble bah, pour brancher l'Xbox. Donc après nous avons Alors L'autre câble je, Ici je crois qu'il y a la manette Alors nous avons le câble HDMI Ah désolé euh, HDMI qui est Pas mal Qui est pas tressé Qui est bah, comme toutes les box Nous avons la manette Je vous la prends tout de suite Voilà Je l'ai ouvert Donc Je voilà des pays, ce qui est pas mal et puis je sais pas quelle marque c'est il y en a deux et maintenant la manette la manette la fameuse je bien. elle est bien elle est belle alors ici nous avons comme prévu les petits boutons ça va il fait pas trop de bruit Yep. Donc, elle se présente comme ceci. Bon, une petite manette d'orbeuse c'est pas mal. On a pris un peu de la poussière. Voilà donc euh, la manette euh, qui est hyper stylée pour moi. Regardez, elle va hyper bien avec euh, l'ensemble. Donc, maintenant nous allons prendre la Xbox. Oh, donc euh, bah, tout ceci mais, hop, il y a la Xbox, la fameuse. J'ai tellement peur. Je vous vous prends tout de suite. Voilà. Comme Xbox One, donc le modèle, j'ai le modèle 1681, l'une des premières. Là, nous avons le petit logo Xbox. Alors, ce qui se présente... Deux câbles HDMI pour brancher Deux câbles comme bah, d'habitude hein. Xbox One S comme d'habitude Et la tout Donc euh, bah, Le petit bouton Donc, Qui est pas mal hein. Regardez euh, Je vais vous montrer l'ensemble euh, bah, tout de suite Donc voilà et sur la boîte, ça demande ça. C'est pas pareil, parce que là, ici, un peu plus violette que là, mais elle est pas mal. Donc euh, voilà. Donc euh, c'était tout ça pour le un petit unboxing. Et voilà. Et bien sûr, pour euh, pas oublier, pas hein. voilà. Peace! vous oublié un truc les gars, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo un maximum Puisque je suis l'un des premiers en France à sortir cette vidéo euh, Bah comme vous voyez cette date, euh, le 7, euh, 7 juin 2019 un des premiers qui est sorti, elle est sorti le 7 juin 2019, donc je suis l'un des premiers en France, fort peut du monde, je ne sais pas. En tout cas, je sais que, bah, y a personne, en tout cas, dans, bah, dans mes amis épiques et tout, il y a personne qui l'a, je vais être le seul à avoir à posséder ce skin-là, violé, avec le planeur et la pioche, et 2000 V-Bucks, 2000 V-Bucks, vous savez ce que c'est c'est 2000 V-Bucks, c'est déjà pas mal, et si je retourne, je retournerai pas, voilà, vous n'avez pas vu, quoi, de...